Kylian. Kylian. Bravo. Tu es le plus grand joueur du monde. Tu l'as montré. Tous les autres. Tous les autres... ALLEZ VOUS faire un... ENCULÉS Vous êtes les joueurs les plus nuls Techniquement, tactiquement Et sont vos couilles, putain de mais... merde Quand on joue le match faut savoir que l'UFA nous, nous facilite les les choses en retirant des, des règles pour nous oui c'est pour nous c'est pour nous que l'UFA a enlevé le but à l'extérieur puisqu'on galérait trop 2017 on marque 4 buts chez nous on en prend 6 en Espagne euh, 2019 on en met deux à Manchester on en prend trois chez nous donc ils disent bon quand même, les Qataris ont mis le, le, le, le PIB du Guatemala à Paris. Nous, on aime beaucoup cette ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux Ils étaient en train de parler. Ils ont dit, bon, on va enlever la règle du, du but à l'extérieur. Parce qu'ils disaient, non, sinon, si, sinon, sinon, sinon, sinon. Donc, ils enlèvent. Alors, on entend parler, Mbappé va partir, Mbappé va pas partir. Mbappé va devenir ministre de l'Intérieur, Mbappé va racheter l'hôtel de ville de Paris, tout ça. On gagne à zéro chez nous. Tout le monde est content. Dimanche, on joue... Samedi, on joue Nice. On perd. Moi, quand je vois cette défaite, beaucoup de gens disaient oui. Euh, je quand même. Les gens disent oui. C'est rien. Ils vont se donner ce mercredi. Moi, j'ai dit avant. Ah T'es sûr Ils m'ont dit oui. oui, oui Alors, On arrive sur le... On leur met la misère, frérot. Si t'as pas vu le match. Si t'as pas vu le match. Le Real de Madrid, c'était... C'était... C'était le facteur. Le facteur n'est pas passé. Il passera demain. Lundi, pas la mardi, pas la mercredi. Il n'y était toujours pas pendant 60 minutes. Il faut savoir qu'Mbappé est en train de violer sur le terrain. Il a des rapports sexuels avec Caraval et Alaba. Militao, Thibaut Courtois, puisqu'il lui met deux buts sur un jeu refusé légitimement. Il n'y a pas de souci. Donc, Mbappé montre qu'il est le meilleur joueur du monde. Et à un moment donné, on part en contre. Et là, Neymar. Mais son baillot de numéro 10, il lui fait une passe, gros. Mais il ne passe. Ça veut dire que Mbappé départ, départ, départ de Midas. Moi, j'ai un garage là-bas, ma voiture est là-bas actuellement. Il, il démarre. Donc, il, il attend même pas que le portail s'ouvre. Il attend que le garagiste démarre. Je lui envoie une balle. Un frère, il lui envoie une balle et là, à ah, là-bas. À là là-bas, c'est un Autrichien. Tu vois, c'est un Autrichien. En tant qu'Autrichien, en plus, il est noir. Il n'est pas très bien... Euh, des fois, dans son pays, on l'aime bien, des fois, on l'aime pas. Donc, on dit, qu'est-ce qu'il qu va faire Parce que l'Autriche ne sont pas réputés pour être de grands mécaniciens. Ils, ils ont, face à lui, une, une Renault 5 180 euh, GTI qui arrive à pleine vitesse. Il se dit, je ne vais pas l'attaquer. Je vais juste... Boucher l'angle parce que Mbappé, maintenant, il est devenu un grand joueur. Quand tu fais carré R1 pour brosser la balle dans la lucarne. il dit je vais boucher l'angle. Et Thibaut Courtois, comme c'est un malin, il va voir que moi, en tant qu'Autrichien, je bouche l'autre angle pour pas, pour pas laisser Mbappé l'occasion d'aller chercher le deuxième poteau. Mais que Courtois euh, bloque le premier poteau. Mais ben, il le fait pas Courtois, c'est quelqu'un de Courtois. Parce que lui, il voit dans l'avenir, Thibaut temps, Il voit dans l'avenir, il savait ce qui allait se passer à l'heure où je te passe. Alors, il dit Mbappé, mais t'es pas au courant? Ah ben, Vas-y, marque. Alors, il marque 1-0. Et on joue. Vérati, incroyable. Marquinhos, il me fait peur un peu. Je... Marquinhos, il est pas très bon pendant le match. Il fait des relances, il donne la balle à l'adversaire et tout. Tu vois, il fait... je... je dis, ouais, c'est bis... Moi, je, tu sais, je me dis. Que Marquinhos fasse des erreurs comme ça dans la relance alors que d'habitude c'est... C'est pas bon, bon bref, je, je, je ne prête pas attention Comme la plupart d'entre... Nous ne prêtons pas attention Hein Alors nous... Deuxième temps ils sont pas bien et tout. Et là... Nous avons... Probablement... L'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, il a, il, a, je, il a été élu meilleur gardien du monde par le France au La c'était un Sénégalais qui devait l'être, mais non, ils ont dit, c'est lui. Il est très fort. Mais quand je vois Navas sur le banc, quel manque de respect. Quel manque. De psychologie quelqu'un qui a gagné trois ligues des champions qui retourne chez lui qui entend tu as vu le plan qu'ils font j'ai regardé le match sur RMC. as vu le plan qu'ils font sur lui quand il entend l'hymne du réel tu as vu les les yeux qu'il a le sourire parce que courtois qui a le pouvoir de voir dans le futur il a prévenu qu'il a tu sais, dans Retour vers le futur, si tu interviens dans le, dans le film, tu peux changer le passé. C'est-à-dire que quelor avait le pouvoir de changer ce qui est en train de se. Regarde, j'ai déchiré mon truc alors que j'aime beaucoup ce. Il aurait pu changer tout ça, Quelor. Alors, dès lors, Mauricio, puisqu'il est dans un programme euh, de, de, de, de, de, de Terminator, puisque c'est lui qui a inventé le Termin. Je, je te dis, c'est une... c'est le... Skylet Mauricio Skynet décide de mettre Donnarumma. Dona, Et Donnarumma, à un moment donné, il a oublié que son métier, c'est de jouer avec les mains. Bon, des fois, moi quand j'allais en maths, au lieu de faire des calculs mentaux, je faisais du français. Bon, j'ai eu des mauvaises notes. Je me dis qu'à ce niveau-là, quelqu'un qui est payé au moins... 600 000 euros net d'impôt C'est que lorsqu'il est dans un cours de maths On ne fait pas Des conjugaisons Il décide Comme ça De se, de se lancer dans, dans la poésie Avec ses pieds Le mec il fait 5 mètres Il a des pieds c'est des bateaux-bouches, frérot Des pieds, c'est des... des... tables des qui... a ah Et il veut faire... Il veut... Il veut... Il veut... Il veut, il veut réciter l'alphabet. Avec ses pieds. Alors Karim, qui est français, qui connaît la langue de Molière, il voit bien... Que Donnarumma n'est pas un grand connaisseur de... Baudelaire Hein ou... de... Euh, euh, de Dumas. La dame au camélia, il l'a pas lu. Lui, il écrit camélia avec un haut. Comme... Oh le c** Il loupe le Il fait un contrôle de balle, frérot. Il fait un contrôle de balle, alors qu'il est pressé par Karim Benzema, comme si... Sa mère était enceinte de, de son père à Karim, comme si, comme s'il si avait, comme, il... Oh. il se fait bousculer, il tombe, Karim récupère le ballon, il demande la faute. Alors qu'il n'y il avait pas de faute. C'est-à-dire que le, le professeur avait vérifié le contrôle et il lui a mis moins 20. Et quand il y a le 1-1, parce que Karim Benzema fini par marquer, quand il y a le 1-1, c'est une extinction du feu. Nous sommes dans ma colonie de vacances en Bretagne en 99, lorsque j'étais à Noirmoutier. 22h25, on est à les lumières c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain joue dans le noir C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière dans les étages, qu'il faut se taire, qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a les animateurs qui rôdent dans les couloirs si quelqu'un fait du bruit. Voilà ce qui se passe à partir de la 65, c'est-à-dire... Que Donnarumma dort Kipembe dort Akimi dort Marquinhos dort Verratti dort Mendes dort Paredes disparu Danilo Et... et... Tous, tout le monde et Mbappé lui il a pas envie de dormir donc il regarde tout le monde dormir Messi Neymar Neymar qui perd des ballons Comme si Comme si Comme si il n'existait pas. Il perd une balle vers chez nous là. Il part en contre. Personne capable d'intervenir. La balle retombe dans les pieds de Karim, qui frappe et Marquinhos met sa cuisse. Je pense que c'est le plus mauvais match de Marquinhos depuis qu'il est arrivé. Je pense que Donnarumma l'avait, mais du coup, il l'a plus puisque que la cuisse de Marquinhos touche le ballon 2-1. Mais on a encore euh, possibilité de prolongation. Donc je me dis ça va, tu vois. Bon, il reste quoi il reste, euh, il reste quoi 10 minutes Il reste 10 minutes. Et là. Là je, je suis déjà en train de... Je te jure quand on prend le but je rigole <rire> Demander à ma femme Parce qu'elle est pas encore morte Elle est pas encore morte Quand on prend le 2-1 Je rigole et j'applaudis comme ça <rire> Tellement Tellement c'est fou quoi Tellement on a donné le bateau pour se le mettre dans le cul Voilà tu es et du coup on, on, on l'arbitre le, le, il, il a il, bon il, tout le monde tout le monde se met dans, à sa place tout le monde tout le monde est chez lui tout le monde est bien et tout et là après l'arbitre il siffle genre euh, le match il reprend donc euh, c'est mbappé déjà qui se dit qu'est ce qui se passe je... <rire> enfin, les lumières sont éteintes c'était pas au courant il fait la passe à verratti et verratti il donne la balle à, à Vinicius. Oh. moi je me dis Vinicius, il a depuis, il, quand est ce qu'il qu a signé quand est-ce qu'il a signé au Paris Saint-Germain C'est ça que je, parce que j'étais pas au courant. Et donc, il, il donne la... Bon, je dis, peut-être, peut-être que Vénus en fait, tu joue avec nous. Donc, Vénus, il, il donne la balle à son père, qui la donne à sa mère. Du coup, euh, nous, comme comme en fait... En fait, Paris, Paris, c'est devenu euh, Madrid. C'est ça que j'ai compris. Marquinhos a décidé de jouer pour, euh, pour Madrid, parce que je pense qu'il est... Et il fait la passe en passe décisive. Il fait une passe décisive à, à, à Karim Benzema qui la met 3-1. Et on est éliminé. Sans le but à l'extérieur. C'est pire que la Romantala. Je, je le dis. C'est vrai que sur le moment. Le, l'émotion le, le, qu'on a eu, c'était incroyable, c'était la première fois. Mais là, c'est la trilogie. Là, on, là, là, c'est la trilogie du samedi. Tu, tu vois, la trilogie du samedi. Nous étions sur M6. Au-delà du réel. X-File. Scully et Murder. Oh! Oh, c'est, tu sais, en plus, le mec qui a joué dans... Qui joue Murder, enfin ou Scully, je sais plus, le garçon là. Il joue dans une série après qui s'appelle Calif Californication On s'est fait Californiquer C'était. C'était écrit. Donc là, on a fait. On a fait. On a fait mieux qu'Avenger. C'est-à-dire qu'on a, on a réussi à faire le MCU. Mais là, c'était le PCU. Le Parisienne cinématique Universe. C'est-à-dire que. Ça veut dire que là, nous sommes. Dans... Y y a des mots de il y a des gens qui c'est incroyable ce qu'on a vu tenez, je tiens à vous lire c'est incroyable je là vous <rire> c'est je sais pas qu'on faisait du cinéma c'est je... qui est le réalisateur qui a réalisé le film parce que c'est trop c'est trop beau si voilà incroyable donc euh... non mais en vrai c'est En vrai, non, mais tu sais, là, j'ai je... <rire> fait un peu le comédien, mais blague à part, c'est triste, hein. En vrai, je vais dormir tranquille, parce qu'ils gagnent des millions. Moi, je gagne des millions, mais moins, moins millions. Donc, euh, ne... c'est triste, c'est ouf, ce que c'est passé, mais ne vous, ne vous, euh, ne vous mettez pas dans des... Là, c'est de la comédie, je rigole.